Si les maisons ont poussé ici, ici c'était vide avant. Mmh. Comme il y a maintenant lundi en haut là-bas. Mais ils ont quand même ouvert un petit. Oui, la dernière fois. Là oui, il n'y avait pas ça. Comme ça, quand tu achètes, tu achètes ton terrain, c'est la brousse. Deux ans plus tard, <rire> si on arrange la route, c'est fini. Ils le loyer, ils vont le loyer augmenter. Que les gens sont arrivés avant nous. Parce que je connais les gens. Je connais les gens de, de Guigui Ils vont venir. Oui, oui, je tourne un Je ah, Dépose-moi avant de faire comme tu veux. Si tu veux tourner, tu tournes. Oui, descendre d'abord. Mm -hmm. ah, je la maison. Là. Une petite belle maison. Ah, le soleil ne vient pas. ça laisse, tu t'en... Tu détaches, ça, ça va... Vous regardez, voilà le, voilà les, les filles, là, Quand je vous parle souvent là. Soleil, viens par ici. Soleil, entrez. Il, il est le chien, non? Le chien n'a pas peur du Bonjour. Est-ce que les enfants n'ont pas peur du chien? j'ai <rire> peur. Ouais. Comment c'est belle, C'est belle comme ça. Comment tu vas? La mère a la fait du chien, c'est grave. Bonjour les enfants. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Tu as grandi. Ça va? Ça va. vous êtes sapé comme ça là? Mince. Ça va? là tu voulais s'appeler Daniel Daniel tu as grandi Oh, Daniel il est où Il se cache toujours Ça va, va. Oui, Asseyez-vous alors on va, on va bien poser avec la Et Ils vont poser avec moi oh. Oh. Mais ça vous recevez. Ils sont encore dans le parc. Mais non, miro. On va te dire comment il devient moi. Oui, oui. Ça. Et comment elle a grandi oui, oui. Ça, va? Oui, oui. Merci. Merci, merci, ça va. Ça va. Voici. Oui, voici, ça va. Ça va. Tu as grandi jusqu'à Oh my god. Ça te plaît oui. il y il les Tous les enfants ont peur du chien. Ah Bonjour, ça va. Moi, ah, ouais, je m'assois où alors Budo. Oh, Tu as encore un nouveau bébé bébé Mince. Mince. Ah, D'ailleurs, pourquoi elle est, est venue avec un bébé ici, là Parce que si j'allais à la grande, elle est plus bébé. <rire> Le bébé, s'appelle comment Judeon. Judeon, hein. Eh. Judeon, à quel âge Il a combien de mois Trois mois. Un mois, un mois, trois mois, ok, trois mois, trois mois, trois, mois, trois, mois, trois, mois, trois jours. Les enfants ont manqué. Les enfants sont handicapés là Ils là, sont obligés vont pas vont pas toujours manège C'est chaud Oui, oui j'espère qu'ils ne vont pas fuir, ils n'auront pas peur monter le truc là Non, pas le truc, sinon <rire> <rire> <coughs> rêve, là. Jamais, parce que son cœur va se couper. Le tout est dangereux, non. Très, très, il y a un là en face de Chope et un Moulo, oui, est autre dangereux, là. Est dangereux, est dangereux, est et c'est un eh, qui veut le salme, c'est trop, c'est trop dangereux. Ma, que ça. Bonjour à tout le monde. <rires> vous ne vous connaissez même pas. Vous connaissez mon nom. Tata juste non. Voilà. Allez vous allez vous chaise. présenter. Vous vous rappelez, vous connaissez Tibo, non Il connaît son nom. Apportez la chaise. Non, non, non, la petite chaise. Donnez-le à belle. Ah, c'est que je suis pas d'apporter Oui, oui, je suis avec une dame là. Oh. présenter, non? Vous vous rappelez les présentations? Qui va commencer? Je veux d'abord quelqu'un qui va faire la prière pour qu'on commence. Qui va faire la prière? Une petite prière pour commencer. Vous faites la bienvenue à tout le monde. Pourquoi vous dites? Qui a dit qui a prier? Qui a dit? La maison lève sa main. Voilà, viens prier alors. Ça veut dire que tu connais aussi prier. Mmh. Il va prier après, toi tu pries d'abord. Tu as la paresse pour prier Non. Ah. Ok, levons-nous, tout le monde se lève. Allez. Voilà nous de nous nous sommes familles. bénis tous ceux qui sont venus ici. Bénis tous ceux qui vont nous aider à plus grandir Amen. Amen. Voilà, applaudissez. Bon, vous n'avez pas accueilli mais quand même faire la chanson, on va tout accueillir la chanson. Un, deux, fois. La main dans ce que vous. Dansez vous. <rires> <de la> <rires> à Maman, à au nom de tous les enfants de leur famille dans votre maison. On est de vous les bienvenus mais bon, c'est la politesse, c'est la bien à base de la politesse que nous sommes à c'est rien votre maison. Vous avez qu'elle que venue, même pas regarder elle euh, a à gérer son Donc, on est là, Maman est venue voir. Pour la fête de. Ouais. Ah, vous savez qu'elle vient de nous boire le moment chaud. Alors, l'entrée scolaire elle était là, n'est-ce pas? Oui, mm bah -hmm. ouais. Qui a bien travaillé? Alors, là, voilà qui est venue. Ah uh ah! -huh. Qui a, a bien travaillé? De... Elle, a de... elle, a la... elle a fait les sanctions. Donc, voilà. ceux qui ne lèvent pas la main, là, vous avez échoué. Qui a bien travaillé? Lève bien, non? on a la poisson, on lève bien la main. Oh, Aïe! Yeah. Non, pas passé. Hey. hey! La merde! Je <coughs> <coughs> <coughs> <Hey. coughs> Ça veut dire que les gens la dorment. <coughs> Vous dormez trop. Tu n'as pas passé. Tu as passé. Pourquoi tu ne lèves pas, l air l air pas, pas, pas la main? Voilà, waouh! Ça veut dire que ce n'est pas tout le monde qui a passé. C'est super! sur 26 enfants il y a deux qui ont échoué wow. où sont les deux là même il y a elle et il y a encore. Flo, tu as échoué pourquoi qu'est ce qui s'est passé tu ne vois pas bien au tableau hein? c'est ce que justement l'optomologue qu'il qu y que les enfants parfois quand on croit qu'ils ne sont pas consentis alors qu'ils ont mal aux yeux mm -hmm. Okay. Ah, d'accord, d'accord. Vous comprenez qu'on lui ça va Ah, d'accord, d'accord. Elle ne savait pas. Oh, vous avez Mais su. Okay. Okay. Elle avait déjà eu le, euh, le au premier scan. Oui, oui. Vous avez dit qu'elle va se rattraper alors Non, 9 ça va. 9 ça va déjà. Oui. Bon, vous allez vous présenter, non On va commencer par où ici. Voilà, lève-toi alors, tu te présentes. Ok, Emmanuela quand tu seras grande, tu vas faire quoi? Tu seras quoi? Ah. docteur hein? Docteuse. Non, non le, vous son métier, pourquoi? Dis-nous alors. Quand tu seras grande, tu seras? Pardon? Je n'entends pas. Elle sera coiffeuse. Applaudissez pour elle, alors. Lève-toi. Bonjour, parle fort. Bonjour, Flo. Taisez-vous, Flor, en de parler. flor veut devenir docteur, pas docteuse. OK. Applaudissez pour elle, s'il vous plaît. Lève-toi, alors. Vas-y. Taisez-vous! Oui! Bonjour! Malaika veut devenir architecte, applaudissons pour elle! Bonjour! Tu vas faire quoi quand tu seras grande? Eh. Je ne sais pas encore. <rire> tu seras mannequin. Alors applaudissez pour notre mannequin, s'il vous plaît. Ça donne l'argent, hein, quand vous croyez que. Oui, bonjour. Quand tu seras grand, tu seras quoi Tu seras aussi mannequin. On a deux mannequins, applaudissez, s'il vous plaît. Maman il va avoir que les miss dans la maison, c'est là-haut. Où... Bon, Chakina sera chanteuse, un pour elle. T'es m'appelle vous je t'appelle comment pierrette à 15 ans, elle va être professeur d'université, un applaissé pour elle. Junior veut devenir footballeur, appelez ça pour lui. Mais s'il a inspiré. appelez ça pour lui, s'il vous plaît. Taisez-vous. Les deux gars là, venez ici parler d'abord. Venez, venez, vous deux, venez ici. Toi, viens. Alexandre. Vous empêchez les gens de parler, ça veut dire que vous voulez parler, non? Viens parler ici, là. Combien? Oui. Bonjour. Je oui. oui. Tu vas être quoi, mécanicien, c'est ça? Ouais. Mécanique tubique, hein? il va faire mécanique tubique, c'est pour lui. Tu es Ah, va dans la mer. Ah, ah dans, il va dans la mer. Il oui. pense que vous aller les gros camions. Ok. Bonjour Diane. Il est 17 ans. Il va être menuisier. Ok, il va être menuisé. Apposez pour lui, s'il vous plaît. Viens alors parler. Viens avec le chien, non Comment et toi? est toi Bien que les enfants, c'est qu'ils fout le chien. Oui Bonjour. Bonjour c'est Félix. Bonjour Félix, t'es pour les enfants. Oui, tu es en première tu vas être architecte. Ok, applaudissez pour lui s'il vous plaît. Voilà. Prochaine personne qui parlait ici là. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir. Tu t'appelles Christian. Oui, tu vas devenir quoi il va, il va, être le prochain Cristiano. Applaudissez pour lui s'il vous plaît. Bonjour Naftali. Oui. Tu peux venir chez un peu, pour Naftali, s'il vous plaît. Bonjour. Bonjour. vous Vous deux vous vous Bonjour. Il va devenir pasteur, appellez-le pour lui s'il vous plaît Bonjour à vous tous Bonjour Moi c'est lui, j'ai 10 ans Je fais le C1 C'est un c'est un piloteur Il va être pilote, appellez-le pour lui s'il vous plaît Bonjour, Bonjour appelez vous <coughs> s'il vous plaît. Oh, les messieurs. Oui. Bonjour, Kenzo. Bon Kenzo. Kenzo, devenir footballeur. On va voir l'équipe de football du Cameroun, ça va ici là. Oui, bonjour. Ah uh ah. -huh. Ah uh ah. -huh. Quand tu seras, quand tu seras quoi ouais. Elle va être cuisinière. cuisinier, vous pour elle s'il vous plaît C'est bien ça Bonjour Yanis Il va être au footballeur Allez, appréciez pour lui Mais c'est un ingénieur en bâtiment. Mais c'est bonjour. Uh -huh. Elle sera docteur quand elle sera grand-appelée. C'est pour elle. Viens, on va parler. Parmi les enfants, là, vous serez quoi comme. Ah, voici l'autre. Oui. Bonjour. Tu fais la stylée. Eh? Quand tu seras grand, tu seras quoi? Eh? Tu as la même âge qu'elle. Elle a dit qu'elle va te cuisiner. Toi, tu vas te quoi? Elle va préparer la nourriture. Toi, tu veux faire quoi? Eh? Tu ne connais pas encore? Tu vas encore réfléchir. Ok. appelez pour elle alors, s'il vous plaît. Tu as parlé. Viens. Bonjour. Bonjour. Ok, elle sera danseuse. À position pour elle. On va qu'elle les talents à cette maison. Vous savez que tout ce que vous voulez faire, vous pouvez faire, non? Vous savez ça, non? On, on, on commence d'abord par faire quoi? Qui connaît ce qu'il faut faire quand on veut réussir? Il faut quoi? La première chose c'est quoi? Oui. Puis parle. Lève-toi, tu parles, oui. La première chose à faire, c'est quoi? Il faut échouer à l'école. Il faut d'abord passer, non? Est-ce qu'il faut passer avec 9 de moyenne? non Il faut passer avec combien de moyenne? Oui. Avec combien? 20? Non, 20. Vous-même, vous savez que vous ne pouvez pas avoir 20. oui 19 de moyenne, combien de moyenne encore? 18, comment ça descend, seulement Combien encore? Oui. 17, oui Donc tu peux avoir plus de 14 euh. oui. Qui a plus de 14 ici là Moi, j'ai plus de 14 Mais voilà, vous pouvez avoir 17 de moyenne, 19 de moyenne, c'est possible oui. non, Tu mets être en terminale, tu as 17 de moyenne Il ne peut pas voir ce que les autres font Oh, il a 9 de moyenne, il te dit que c'est du YouTuber, tu, vas, tu vas le croire oui. Et vous, pourrez, vous pouvez aussi partir dans les grandes écoles Vous comprenez Les grandes écoles ont les bourses Ils prennent les gens qui étudient bien, qui sont disciplinés L'autre chose qu'il faut faire pour réussir, c'est quoi Il faut être têtu à la maison. Oh. Les têtu, la la main, s'il vous plaît. On va applaudir pour vous. Les têtu, les têtu. La mettre deux têtu, ça. Elle va vous pointer, elle va, oui, les bien, elle va montrer les têtu. Chacun se cache. Il y a un comme ça là-bas. Euh. <rire> pourquoi vous, me, pourquoi vous, vous faites comme si vous me, vous me, vous me sissaillez? <rire> la mère! Ah, ah, c'est ça qu'elle devait ah, C'est ça qu'ils sont en train de faire, sissiez. non? Bon, ma ah, couteau, ah. eh ben, vous avez la mère, elle doit être pas parler. Elle va gérer ça avec vous. Vous ne devez pas être têtu, vous avez suivi. Parce que les conseils que la mère vous donne, c'est ça qui va vous aider. Vous comprenez? Quand la mère vous dit de faire quelque chose, il faut faire. Quand vous restez dans le travail, qui a son travail à la maison ici le matin avant de partir à l'école? Qui fait son travail? Qui arrête son, son, son lit le matin? Ah, elle va checker. Vous voyez? Est-ce qu'il faut mentir quand on veut réussir? Est-ce qu'il faut mentir? Hein? Qui manque ici beaucoup? Vous ne mentez pas? Waouh! J'attends votre mère arrive. elle va me dire. Je vois derrière vos visages, chacun se cache. Écoutez, pour réussir, vous devez travailler dur ne pas mentir, vous devez être honnête. C'est pas parce que tu avais ton ami, il manque toi, aussi, tu vas aller mentir. Parce que Dieu vous regarde, vous savez ça non? Et Dieu récompense ceux qui agissent bien. Demain, quand... Est-ce que vous savez qu'il y a cette C'est là que demain vous allez réussir. Vous allez devenir ce que vous avez dit. Et vous savez que ceux qui sont têtus ne vont rien faire non? Ils seront ici à final finale, le sol. Parce qu'ils auront choisi. Parce qu'on a des parties à l'école, ils ne sont pas partis. On a dit étudier, ils n'ont pas étudié. Ils sont devenus têtus. Il y a des personnes qui sont passées, si ils sont devenus têtus, ils sont partis. Ils n'ont pas fini leur école. Aujourd'hui, ils sont en train de galérer comme ça. Ils n'ont pas de boulot. Parce que si tu n'étudies pas, on va t'employer comment Tu vas travailler comment Tu vas trouver le travail comment, tu, voir, comment tu, sais, tu ne connais rien faire. Vous comprenez bien Ok. Elle est partie checker les lits maintenant elle va venir vous dire. La mère, ici qui, qui n'a pas de son lit non, pas de il n'y a que pour il a de fortune qu'on a pas dressé? Vous n'avez pas aidé pourquoi? Ouais. Il faut aider les filles, les filles, ah, hein. Les filles, les garçons, aussi Daniel. Vous avez amené pour Daniel? Vous avez mis son Ok, c'est bon, Tu sais, chaque fois que j'ai l'occasion, avec les enfants, je mets toujours, insiste toujours qui comprennent que ce n'est pas parce que peu importe d'où vous êtes parti vous pouvez passer dans l'orphelinat demain vous devenez premier ministre du Cameroun vous suivez bien si vous travaillez bien c'est Dieu qui va vous bénir vous comprenez non c'est Dieu qui va vous bénir ce n'est pas Maman Nathalie qui bénit les gens c'est Dieu qui bénit et Dieu bénit les gens qui sont excellents vous suivez non essayez-vous les bienvenus c'est mon staff, on les soins au le bureau, ils traînaient du pas. Vous traîniez n'est-ce pas? The gift of the academy, ils sont en retard. Non, non, non, non. Vous comprenez ce qu'elle disent les enfants? Oui, ça, ça. Dieu vous a donné la grâce d'avoir une maman qui s'occupe de vous. Maintenant, vous devez écouter ce qu'elle vous dit. Vous comprenez? Deuxième chose, vous devez prier aussi. Faites confiance en Dieu. Parce que Dieu ne peut pas vous lâcher. Dieu, c'est le père des orphelins, vous comprenez Et quand oui. Dieu est ton père, la Bible dit que quand Dieu a... est pour toi, personne ne peut être contre toi. Donc, quand Dieu dit que ça, c'est mon enfant, c'est la personne. Qui connaît l'histoire de Joseph oui. Joseph. Je parle du premier Joseph qu'on a lancé dans le trou là. Voilà. On avait regardé ça quand il était venu ici si avec les vidéos, non Qui connaît son histoire Ça s'était passé comment Quelqu'un peut nous raconter rapidement est-ce que ses frères l'aimait? Non, lui l'aimait même pas. Est-ce que Joseph, quand il a, il a grandi, il était avec son père? Il était avec son père? Il était avec sa mère? Il était seul, non? Quand il est arrivé dans la maison de Potiphar il était comment il était têtu? Il travaillait bien, non? Il travaillait tellement bien que Potiphar a choisi a décidé que quoi? Que c'est Joseph qui va gérer toute sa maison. Donc on a plus une grande maison. Comme celle-là que Joseph, maintenant c'est toi. Et Joseph était jeune, hein? Il est encore jeune, il dit que c'est toi qui vas gérer ma maison parce que tu es honnête. Il a eu la faveur. Mais dans la femme de Potiphar, il y avait le diable dans son corps. Elle a dit qu'elle ne peut pas laisser le petit garçon, c'est comme ça. Elle est venue à commencer à le draguer. Le gars dit que ma chérie, tu ne peux pas gâter ma destinée. Je connais là où je pars. Écoutez, les gens vont vous tenter. On va dire qu'il faut mentir. Va voler, tu viens me donner. Mmh. C'est votre destinée qu'on vient gâter. Moi, il vous dit, vous avez compris. Mmh. Est-ce qu'il a accepté mmh. Il a refusé, non elle est partie mentir à son mari. Non, Joseph m'a violée. Il a fait comme ça. Eh, il s'est fâché. Il a porté, Joseph l'a mis en prison. Joseph est arrivé en prison, et devenu têtu. Il a fait comment en prison Il travaillait bien. Il aidait tous les prisonniers. Il nettoyait bien. Il faisait bien son travail. Le chef de prison a dit, mais l'enfant a travaillé bien. Qui parmi vous ici travaille bien qui saute? Ah Ah Oui, oui, oui. Ah, d'accord, il passe à quelle heure Ok, ok, pas de problème. Baba, oui. les enfants, va prendre le bulletin. Quand Joseph est arrivé en prison, il a fait comment Vous connaissez la prison Qui connaît un peu la prison Voilà. Est-ce que la prison est bien C'est pas bien là-bas, non. Il est arrivé là-bas de il est devenu têtu, Il a marché avec les bandits. Est-ce qu'il volait Il était toujours bien assidu. Après le chef de prison a dit que non, Joseph, l'enfant c'est trop bien. Il faut que je le mette chef des prisonniers. Il est devenu chef des prisonniers. Il s'occupait maintenant de tout le monde en prison. Vous voyez comment la faveur était avec lui, non? Donc, même si on manque sur vous quelque part, ce n'est pas parce qu'on a menti sur vous que vous devez mentir. Vous suivez? Ce n'est pas parce qu'on t'a dit que, viens, on ne va pas faire la mauvaise chose que tu vas partir faire. Vous suivez? Souvenez-vous de l'histoire de Joseph. Parce que quand Dieu a écrit votre destinée, ce n'est pas moi qui vais venir changer votre destinée. Vous me comprenez? Vous comprenez, non? Ok. À bon entendeur, Allez. Voilà, après Joseph est devenu quoi? Premier ministre de toute l'Égypte. C'est un peu comme si tu passes aux États-Unis, tu deviens président des États-Unis. Personne n'était plus puissant que lui, à part le pharaon. Donc, c'est lui qui commandait, celui qui commandait la nourriture, tout. Donc, vous voyez que sa faveur l'a poursuivi partout. Est-ce que quand il est devenu premier ministre, il a commencé encore à voler? Il a encore travaillé, non? Vous voyez que le travail l'a poursuivi partout, non? Le travail a poursuivi partout, non? Oui, voilà. Tant pis pour vous si vous voulez vous travailler. Si vous voulez ne travailler, pas, il n'y a pas de problème. Vous avez -vous dit que vous allez rester ici, nettoyer le sol. Qui veut nettoyer le sol ici dans 10 ans? Hey, personne. Mm hein? -hmm. Eh? C'est pas intéressant, non? Mm -hmm. Tu veux aussi venir garer ta voiture, tu viens par là, tes petits frères ici, tu te dis que moi aussi j'étais ici, ça fait 10 ans que j'étais ici. Là, mm -hmm. tu gardes la grosse voiture, tu viens, tu donnes la nourriture aux enfants ici. Là, tu apportes encore quoi? Qui va? Vous, vous allez apporter quoi ici plus tard? Mm -hmm. Quoi mm -hmm. d'autre? Mm -hmm. mm -hmm. Quoi, quoi Les dons quoi Le poulet. Le poulet. Eh hey, Dans les orphelins Les orphelins qui sont ici en 2032 vont manger le poulet tous les jours. Quoi d'autre Le riz. Le riz, quoi d'autre le Les chèvres. Le jus, le jus hein? l Ok, et l'eau. Tu vas côté le bœuf, hein hey, Tu as le cœur du Avec les chiens, hein? Ils vont fuir. Je suis venu avec le chien, vous avez fui mon chien. Non, Écoutez, personne ne peut, vous, même vos parents, personne ne peut être avec vous quand vous faites de mauvaises choses. Comprenez bien, c'est entre vous et Dieu. Maintenant, si vous choisissez de faire ce qui est bien, ça va vous aider. Si vous choisissez de mentir, ça va faire comment Ça va vous détruire. Vous comprenez Parce que Dieu vous regarde. Dieu vous regarde. Voilà. OK. Je suis venu avec quelques personnes ici-là qui ont... Eux, ils travaillent Dieu, hein moi, elle est grande beaucoup. Vous les voyez, les tontons, cela non Je les gronde. je coque même leur tête souvent. Oui, oui. <rire> on t'en va ensemble. Et il y a aussi d'autres personnes qui sont, ils sont pour au Cameroun. Ils ont vu comment je viens souvent ici. là. Ils ont dit qu'ils vont aussi participer pour votre fête de Noël. Ils vont vous envoyer des cadeaux. Donc, ce qu'on m'a fait, c'est que maman Nathalie va vous acheter les cadeaux. Après, nous, on n'est on pas parti au marché pour vous acheter les cadeaux. Les gros garçons, là, vous venez vous cacher. Venez ici, là, je vais vous chercher. Venez. Venez ici là, non? La base, viens parler ici là. Ta voix a changé, je suis Bonjour. Mmh. Comment tu vas? Très bien. Tu t'appelle comment? Bien. Ah, ah. Tu fais quoi dans la vie maintenant? Tu es à grand, non? Il peut plus dire que quand tu seras à grand, tu es à grand. Quand il venait ici en 2019, tu étais petit, mais maintenant tu es à grand. Tu fais quoi maintenant? Faux et climatisation. Tu fais froid et climatisation, hein? Eh? Ça, c'est super. Applaudissez pour lui. Et toi? Bonjour. Comment tu t'appelles Peguière. Ok. Tu fais quoi maintenant alors Tu fais F3. Hein? Électricité. Applaudissez pour lui. J'espère que vous montrez un bon exemple à vos petits frères. et hein? comment vous baissez seulement la tête Ok. Non, il a parlé, il se l'a présenté. Bon, est-ce que maman Nathalie est partie Elle est partie Ah, les enfants, avec quelle train de revenir Bon, je vais arrêter le, le, le truc, je vais arrêter la vidéo. Il y a la dame là. Est-ce que tu peux sortir les, tes biscuits Je ne sais pas, tu as les biscuits, non Comment ça, on va leur donner Ceux qui ont apporté les biscuits, la sortez ça, on mange. Sortez vos biscuits, on vous c'est pour... Ok. Bon, tu viens bon ma on va partager ce qu'on a apporté et puis on va remettre aussi vos dons ce que vous avez donné oui c'est toi c'est toi qui dérange beaucoup les gens oui. eh. alors enfin donc pour ceux qui regardent je vais vous donner le montant de la cagnotte quand je ferai la remise du prix je vais, vous, je vais refaire un autre, une autre vidéo pour vous